Okay. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, euh, et, et bienvenue mmh. à cette semaine euh, de la semaine de cette semaine de l'automatisation. Euh, euh, commencer à être nombreux et nombreuses, peut-être que euh, on, on va... Euh, non, il y a déjà 36, on va commencer directement. Euh, juste parmi les... Euh, et, et, et juste avant qu'on qu commence, combien d'entre vous, alors on va lancer un petit sondage, et euh, combien a, dans, parmi vous ont déjà fait euh, des projets de RPA Alors, je vais vous... Euh, euh, soumettre euh, le vote. Hop, là. Euh, toun toun toun. À vous de à vous de voter. Euh, pas beaucoup de participants, allez-y. Euh, bougez, mais pas. Bon. Les, euh, alors, rapidement, euh, qu'est-ce que. Donc, euh, bah, je me présente. Donc, je suis Philippe Leric. Je suis un des partenaires de, de Talent Consulting et euh, en charge des projets autour de l'IA, de la data et de la transformation digitale. Euh, le, euh, autour de, de l'ensemble de, de ces sujets, on a euh, chez Talent euh, des équipes, à la fois pour euh, la partie conseil, mais aussi euh, au, sein des, euh, au sein de l'ensemble des entités du groupe, et je suis chargé de coordonner les activités autour de, de ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Talent, juste Talent en un coup d'œil, hein, on travaille sur euh, plusieurs euh, secteurs euh, d'activité, que ce soit l'énergie, les services publics, euh, beaucoup la finance et l'assurance et le transport, qui sont nos trois, trois grands secteurs, et puis l'industrie et le retail. Euh, bien sûr, euh, on est une société qui travaille dans la transformation. Hein on ne voit pas ta présentation. Ah, on ne voit pas la présentation. Euh, C'est gênant. Mm. Hop. Voilà. Est-ce que vous la voyez et est-ce que... Euh, okay. euh, très bien. Euh, bon. Donc, on travaille effectivement sur un certain nombre de, de technologies que sont, euh, sont l'IA, donc euh, effectivement l'IoT, le Big Data, la blockchain et, puis, euh, et tout ça euh, autour du cloud pour être vraiment dans ce continuum de... Euh, de nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui euh, aux entreprises bah, de travailler euh, aux entreprises, aux particuliers, mais à toute la société de travailler autrement. Euh, comme je le disais, on a des activités effectivement euh, de conseil, mais aussi euh, d'accompagnement de, de projets, d'intégration de solutions logistiques, de solutions logicielles, euh, d'expertise technologique avec un laps, et puis de, de support opérationnel. Et on est présent. Euh, sur euh, bientôt euh, bah, sur, sur enfin, tout le territoire français avec euh, euh, bien sûr une grosse présence à Paris mais aussi à Amiens, à Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, euh, Rennes et, et Toulouse et puis, et puis d'autres bureaux qui vont s'ouvrir bientôt et euh, et à l'étranger euh, de par euh, j'irais dire la, la construction de talents, on est beaucoup sur les places financières que sont Genève, Londres, Luxembourg, mais aussi à Madrid, à Montréal, New York, et puis une toute petite présence à Singapour. Et puis grâce, au, grâce à un grand programme qu'on fait avec Naval Group, on a été amené à ouvrir une filiale à Adélaïde. en Australie pour construire des soins. Euh, pour participer à la construction de ce moment. le voilà rapidement pour euh, pour talent alors juste euh, on, on va parler de, de smart automation et, euh, et la smart automation effectivement c'est euh, l'intégration hein, de, euh, de la partie euh, rpa robotic process automation avec euh, de l'IA et, et puis euh, et ben pour pour que tout ça soit effectivement intelligent c'est comment est-ce qu'on va ajouter euh, un maximum de euh, d'API euh, et, et d'éléments donc euh, intelligents alors beaucoup euh, donc, donc on va appeler des, des API cognitives euh, dans nos dans nos process pour travailler là-dessus donc on, on a des équipes qui sont vraiment euh, euh, dédiées à ces expertises-là chez talent Et la Smart Automation, c'est effectivement plus d'une cinquantaine de clients. C'est plus de 150 et je pense qu'on va même terminer l'année sans doute à plus de 200 personnes formées, certifiées sur ces sujets-là. On y travaille sur tout le territoire et puis on y travaille aussi avec nos deux, deux partenaires principaux, même si on n'est pas exclusif de ces partenaires que sont UiPath et Microsoft. Alors Justin, on est aujourd'hui euh, donc dans la quatrième étape de cette de cette semaine. Euh, demain donc on aura des éléments autour euh, du, du low code et de de la smart automation euh, et puis euh, le euh, euh, voilà ce qui nous permettra de, de faire tout ce parcours. Alors pour notre notre présentation euh, aujourd'hui et, euh, et juste. Euh, avant euh, qu'on qu continue, euh, en termes de euh, sondage, on voit qu'il y a effectivement euh, beaucoup d'équipes euh, opérationnelles. Euh, on va voir le, le sujet et, euh, et les différentes parties de notre présentation. Donc, on va euh, rappeler un tout petit peu euh, d'éléments autour de la Smart Automation et des API. Euh, et donner quelques exemples de ce que ça peut vouloir dire d'intégrer des API cognitives dans des process. Une deuxième partie sur comment choisir euh, les bons services qui correspondent à, à vos besoins. Et puis une troisième partie bah, sur sur effectivement l'implémentation. Ce, ce choix, euh, il, il implique des stratégies de sourcing sur lesquelles il faut faire attention. Et, et on vous donnera quelques quelques éléments autour de ces de réflexions, autour de ces stratégies de, de sourcing. Euh, est-ce que parmi vous ou parmi les, les participants, alors est-ce qu'il y en a certains qui auraient des, des questions euh, plus particulières Surtout, euh, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les vois en, en temps réel. Euh, ce qui me permet d'y répondre éventuellement en, en live en, pendant l'équipe. Pendant puis euh, euh, voilà. Le, le, alors une, une deuxième question aussi qu'on avait, c'est euh, parmi vous, et avant qu'on qu démarre complètement, est-ce qu'il euh, est y en a certains qui ont déjà euh, fait effectivement des, des projets euh, de RPA et à quel point, alors, parmi les participants, alors vous avez le, le sondage euh, où vous pouvez donc... Euh, répondre euh, qui est dans la dans le volet euh, sondage dans le menu latéral là, vous pouvez répondre aux, aux questions euh, dedans et voter euh, et ben euh, allez-y votez euh, je, je donne l'exemple euh, et euh, voilà donc on voit qu'on a pas mal de parties parmi les participants euh, Beaucoup de gens qui ont déjà fait des projets autour de, de la RPA, donc on est plutôt euh, avec euh, des, des connaisseurs. Je vous laisse encore quelques secondes pour, euh, pour voter. Pas tous à la, ah. pour découvrir le menu. Euh... OK. Euh, bien. Bah, pour ceux euh, alors, qui, qui n'ont pas du tout fait de, de projet de RPA hein, surtout euh, ne vous sentez pas euh, intimidé par euh, poser des questions dans, dans le chat euh, et, et si euh, à un moment on utilise des acronymes ou des choses qui vous semblent incompréhensibles euh, ou pas complètement euh, claires euh, n'hésitez pas alors hop euh, ça peut plus avancer Voilà. La Smart Automation, pour effectivement ceux qui, euh, et, et comme je viens de l'introduire, hein, on est vraiment sur euh, une, euh, une technologie qui est à, à mi-chemin entre la partie IA et euh, la partie RPA. Donc, euh, la partie, effectivement, automatisation qu'on va avoir avec euh, la RPA, dans lequel on va... Euh, rajouter euh, des, euh, des éléments, euh, des technologies donc, euh, euh, qui peuvent être, on va le voir, de l'extraction de documents, des modèles prédictifs, des assistants euh, virtuels pour pouvoir rendre euh, les automatisations plus intelligentes. De façon euh, objective, aujourd'hui, euh, 80%, euh, et je pense que dans quelques mois, ce sera, ce sera même 100% de nos projets qui ne seront pas, euh, qui seront plus des projets de, de RPA au sens euh, simple, mais qui seront uniquement ou tous des projets de, de Smart Automation. Cette, euh, cette Smart Automation, alors juste, euh, on a rappelé de Smart Automation, qu'est-ce que c'est Rappelons aussi qu'est-ce que c'est que euh, des API, puisque euh, notre, le, notre sujet, c'est de voir comment, effectivement, aujourd'hui, on peut... Euh, Intégrer quel type d'API cognitives sont de plus, en plus intéressantes. Donc, les, les API, hein, API c'est l'abréviation en, en anglais pour Application Programming Interface, euh, qui sont donc euh, des interfaces de programmation d'applications. En gros, comment euh, effectivement appeler euh, des services au sein d'une automatisation euh, sans avoir à euh, implémenter tout en, en détail. Euh, la mise en œuvre de, de ces services. Alors, euh, on a bien sûr, ces services peuvent venir de, de, de, de mondes très divers. Euh, ça peut être euh, aussi bien euh, des, euh, des, des API qui nous permettent de récupérer, euh, je ne sais pas, des données météo ou euh, des, euh, des informations sur euh, la localisation euh, du euh, euh, de l'interlocuteur euh, avec en récupérant les, les données de son, son téléphone mobile ou euh, effectivement des, des services euh, euh, web. Euh, et c'est beaucoup ce qu'on va avoir euh, aujourd'hui dans le cadre de, de Smart automation Mais euh, il faut bien voir hein, aujourd'hui qu'il n'y a, a pas de limite euh, quasiment à l'imagination sur la mise en place de ces API. Il y a des euh, limites, elles vont plus être euh, éventuellement euh, techniques euh, sur la capacité à, à, à le faire parce que eh bien, euh, cette, ces intégrations sont plus ou moins euh, faciles et, et c'est justement ce qu'on va, euh, qu va illustrer dans les pages qui viennent. Alors, juste un, un, un exemple pour, pour, pour, poser, pour poser le sujet et pour que... Euh, euh, donc, on, on a mis un exemple dans le... Dans le monde bancaire, hein, si on si on est sur euh, une l'ouverture euh, d'un nouveau compte, qu'est-ce qu'on va On va étudier euh, éventuellement euh, la demande. Et puis, une fois qu'on a étudié le dossier, ben, on va donner euh, une réponse. Donc là, on a des premiers éléments euh, de réflexion, éventuellement des éléments de scoring qui peuvent euh, intervenir. Euh, ensuite, on va demander des documents. Donc on va pouvoir euh, évaluer. Euh, lire des documents qui vont être envoyés par euh, le client euh, et puis bon, on va euh, aller euh, lui éventuellement euh, lui allouer un numéro de compte et envoyer euh, un pack de bienvenue et puis euh, puis ainsi euh, euh, envoyer sa carte de crédit, envoyer la confirmation. On voit bien que dans cette, euh, dans une chaîne comme celle-là, eh ben on peut avoir euh, des API qui interviennent à différents niveaux, que ce soit euh, des API autour du scoring, euh, par exemple, pour étudier la demande, mais euh, aussi des API autour de euh, des pièces jointes pour pouvoir lire euh, les pièces d'identité, les justificatifs de domicile, les, les documents de, de justification de ressources, par exemple, c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut complètement euh, automatiser et, euh, et lire avec euh, avec des, des API cognitifs qui nous permettent de le faire. Et puis, même chose, pour euh, envoyer un pack de bienvenue, envoyer une, une carte de crédit, bah souvent euh, on va effectivement une fois que le processus est terminé euh, euh, avoir un certain nombre de, de, de, de leviers ou d'instructions qui vont être qui vont être envoyés par API aux différentes applications et aux différents services qui nous permettent de, de compléter cette, cette entrée en relation alors c'est des choses que font euh, très bien des, des, des, des établissements comme Boursorama Banque sur l'entrée en relation ou Orange Banque ou euh, cassible sur un certain nombre de d'éléments de de d'entrée de, de, en relation et, et d'éléments autour du KYC. Bon, j'ai mis ces ces exemples-là parce que c'est c'est des exemples qu'on peut donc qu'on peut expérimenter dans la dans la vie euh, quasiment quotidienne. Mais euh, mais il y a aujourd'hui il y en a euh, des dizaines voire euh, voire des centaines hein, de euh, enfin, des, et même des des milliers de d'établissements euh, et d'entreprises qui vont utiliser de la RPA et la combiner avec des API pour pouvoir rendre des services, même si euh, on constate aujourd'hui hein, une vraie explosion de cette, de cette demande sur ces derniers mois euh, dans la volonté d'automatiser de, de plus en plus euh, l'ensemble des, euh, des prestations de, euh, qu'on peut fournir à des clients euh, directement en ligne. Alors, là, effectivement, comment, comment choisir euh, ces services euh, Les API elles sont de plus en plus nombreuses et elles sont disponibles. Il y a, il y a dire, deux types d'API. Il y a celles qui vont être disponibles directement au sein des plateformes d'automatisation euh, et, euh, et qui vont être des, des microservices, par exemple, pour pouvoir... Euh, ouvrir un mail ou faire une réponse à un client ou répondre à un message téléphonique. Et là, on, on va avoir, euh, et, et je vous ai mis sur euh, les, les copies d'écran, eh ben euh, effectivement des bibliothèques hein, de, de services directement euh, disponibles euh, et qui vont pouvoir être euh, mis en place et intégrés directement à, une, à un processus d'automatisation. Donc, que ce soit... Euh, on va pouvoir avoir des services aussi bien pour donc ouvrir des mails, répondre à des clients, mais aussi détecter des fraudes ou consulter ou compléter des agendas à partir d'un compte-rendu de, compte de rendez-vous papier ou d'un mail, préparer un dossier d'intervention pour un chantier et, avec et faire la commande, par exemple, de l'ensemble des matériels qu'on va avoir besoin de mettre en œuvre sur ce chantier. Euh, C'est des exemples qui, de, de, de services qui peuvent être euh, convoqués. Aujourd'hui, euh, les, les grands fournisseurs, donc à la fois fournissent euh, et, et des gens donc, comme euh, UiPath et, euh, euh, et Microsoft avec Power Apps vont euh, fournir un certain nombre de services qui vont être euh, internes ou euh, effectivement avoir déjà construit les liens euh, vers un certain nombre d'API externes pour pouvoir faciliter leur leur paramétrage et gagner énormément de temps euh, et puis d'autre part éventuellement intégrer euh, la facturation de ces services complémentaires puisque très souvent ces services complémentaires sont euh, sont facturés en fonction des volumétries mais les les schémas de euh, de, de, de facturation peuvent peuvent varier puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui on peut même euh, chez, chez Microsoft, par exemple, euh, choisir un certain nombre de services, les configurer et puis ensuite réaliser euh, les, les API, les impacter, les, les, les compiler euh, pour pouvoir les installer euh, on-premise dans son SI et donc de ne pas être sur une facturation de service, mais euh, être uniquement euh, effectivement sur euh, sur de l'usage en, en direct, en interne. Donc, euh, on, on Mais on va en parler un petit peu plus tard. Euh, alors, oui, là-dessus, euh, juste euh, par rapport à ça, euh, et, et, et, et avec euh, quelle solution, effectivement, une petite question là pour, pour l'ensemble des participants, avec quelle solution d'RPA de, de, de, de, vous êtes familier euh, les uns et les autres Je crois qu'il euh, y a euh, parmi les euh, participants… Euh, des gens d'horizons divers. Euh, le, euh, alors je, je donne l'exemple euh, et, euh, euh, et je soumets mon vote, mais euh, les uns et les autres. Euh, j'attends un, un petit peu vos réponses. on s'aperçoit. Euh... ouais, on a une, une large... Euh, effectivement... Euh... Euh, une majorité d'utilisateurs ou en de de de connaissances du iPad ce qui est assez assez logique hein, puisqu'aujourd'hui c'est c'est clairement le leader sur sur le marché. Euh, alors si on continue sur ce qui est effectivement possible de de connecter et on, on va voir et donc bah j'ai donné j'ai mis là quelques exemples d'API qui peuvent être disponible tout de suite euh, dans dans les plateformes euh, majeures hein. là c'est euh, euh, les API les API disponibles sur euh, sur Power Apps euh, donc sur l'analyse de, de sentiment l'extraction d'identité mais euh, on voit par exemple euh, un lecteur de documents d'identité quelque chose qui était euh, assez euh, un petit peu compliqué euh, il y a quelques mois il faut bien voir que euh, il y a quelques mois ou quelques années, dans les premières applications d'entrée de, en relation, euh, la lecture de documents d'identité, on était obligé de la faire avec des, des fournisseurs spécialisés et ça coûtait, euh, ça, les, les premiers pricing faisaient que ça, ça pouvait coûter jusqu'à euh, 1,50€, euros pour la reconnaissance d'une pièce d'identité. Euh, très très vite, ça c'est des prix qui étaient pratiqués il y a, a 3-4 ans. Euh, Aujourd'hui, avec... Euh, eh bien, euh, des API telles que ce sont disponibles sur Power Apps ou euh, on va le voir, euh, des API euh, qui peuvent être aussi, alors là, c'est des exemples hein, de la bibliothèque d'API, j'en ai mis juste une page, mais euh, euh, disponible sur sur UIpass. Donc, pour, pour la reconnaissance de pièces d'identité, on est tombé à quelques dizaines de centimes d'euros euh, en quelques mois. Donc, c'est vraiment un, un certain nombre de services qui deviennent euh, des commodités. Et euh, voilà. Maintenant, euh, quand on parle de commodité, mais il, y a, il y a même euh, effectivement un certain nombre d'acteurs qui se sont mis sur ce, euh, sur ce secteur hein, et qui mettent à disposition euh, des bibliothèques qui sont euh, directement utilisables euh, sur, euh, qui sont, qui sont directement, euh, utilisables effectivement euh, en, en ligne. Euh, et euh, on peut citer Virk qui a plus de 400 services euh, euh, et microservices euh, donc euh, appuyés par l'IA et, et, et qui présente aussi la particularité sur ces services de pouvoir si l'automatisation le, le, le taux de service n'est pas de, de 100% et ben de basculer automatiquement sur des plateaux euh, euh, où les opérations et donc ils ont plus de 50 000 personnes qui travaillent en, en réseau pour pouvoir euh, en, en micro-tâche compléter la tâche qui pourra manquer, la, la, le nom qui n'est pas bien reconnu sur une pièce d'identité ou sur une carte grise, etc. Donc, c'est particulièrement intéressant cette bibliothèque d'API et, et on a travaillé d'ailleurs avec eux pour que cette bibliothèque d'API soit, soit disponible euh, directement dans, dans, dans Power Apps euh, et pour que toutes leurs alors, on a aussi QuickSign. QuickSign, il est intéressant parce que euh, c'est vraiment une, une, un fournisseur qui s'est spécialisé dans euh, euh, le domaine financier et, euh, et notamment sur des services d'authentification, d'entrée en relation ou euh, d'ouverture de compte. Euh, et, et typiquement, ben, le, la plupart, hein, je tout aujourd'hui, les, les, les services, la, la plupart des, des entrées en relation, quand vous avez une pièce d'identité à reconnaître aujourd'hui, dans le domaine financier, je crois qu'ils ont une très, très grosse euh, part, de, part de marché euh, de par la performance de, de leur service qui est, qui est multi-plateforme. Euh, multi Et puis, on peut, on peut citer aussi sur, euh, sur une un autre spécialisation, par exemple, Vonage euh, qui est un acteur, euh, donc Cooksign, c'est un acteur français, mais Vonage qui est euh, qui est un acteur américain. Alors, au départ, c'est un acteur français, puis ils se, sont fait, ils se sont fait racheter par par des Américains, mais ils sont très forts sur l'intégration de flux de communication, que ce soit des services vocaux, des services vidéo, et, et des services SMS dans, dans des automatisations. Et Je les ai cités parce que c'est un des services les plus performants, notamment pour pour intégrer du WhatsApp euh, et, et quand vous voulez intégrer effectivement des, des automatisations avec des dialogues dans WhatsApp, euh, ben c'est quelque chose qui n'est pas très aisé et donc, euh, donc ça valait le coup de, de les mettre en avant, en tout cas, euh, pour, si, si vous, pour si vous vous posez euh, des questions dans, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, pour euh, continuer, euh, et ben faisons effectivement montrons à, à quel point ça peut être facile euh, de euh, d'intégrer hein, euh, aujourd'hui euh, des des nouveaux cas d'usage et, euh, et et dans des API donc là je vais vous montrer euh, effectivement mon écran euh, j'espère que vous le voyez bien. Ah, juste, euh, pas je euh je à vous montrer Hop, voilà. Euh, si on est euh, là, je suis euh, sur un exemple de euh, d'API que je peux construire dans euh, D1 AI Builder si je veux. Euh, donc, euh, qui est qui est cette. Euh, là, j'ai un certain nombre de bibliothèques hein, qui, qui, d'API disponibles, mais je peux aussi créer très rapidement des modèles. Et ce que je voulais vous montrer, c'était euh, à quel point. Euh, bah, C'était facile de, de créer des modèles. On a, il y a quelques semaines, on a créé un modèle autour de la, la taxe d'habitation. Alors, je vais vous montrer le, les, les formulaires. Ah, hop, ça va venir. Est-ce que la connexion Donc, La film en va bien marcher. Voilà. Euh, ayons un aperçu rapide sur. Euh, sur un document tel que la, la taxe d'habitation, euh, je veux avoir euh, envie de, de, de reconnaître ce formulaire-là. On sait hein, si j'avais à, à, à programmer dans, dans une euh, euh, dans un service euh, en Python ou rajouter du code dans, dans pour pouvoir... Euh, donc, je pourrais très bien, euh, effectivement, en utilisant euh, Tesseract en Python, écrire quelques lignes de code que je pourrais intégrer dans un dans une automatisation, euh, mais je peux aussi intégrer directement une API telle que telle que celle-là. Euh, on s'aperçoit que bah on a un formulaire euh, euh, et, et on sait que il euh, y a il y a plein de solutions pour intégrer des formulaires. Mais là, ce donc là, par exemple, j'ai envie de récupérer euh, le numéro fiscal, le, la référence de la ville, la, le nom de la société, et puis euh, je vais avoir envie euh, de récupérer des choses qui sont un peu plus tricky. Euh, par exemple, je vais avoir envie de récupérer une adresse et euh, l'adresse ici, elle est au-dessus d'un tableau. Mais j'ai aussi envie de récupérer des éléments dans le tableau euh, qui sont euh, ces éléments-là, euh, les éléments de la taxe d'intercommunalité. Puis, euh, quand elle est présente, je vais avoir besoin des éléments de la taxe euh, autour, euh, autour des, des ordures. Donc là, je, une, je complique mon service parce que j'ai des choses à reconnaître qui sont au-dessus d'un tableau puis des valeurs qui sont présentes ou pas. Euh, donc là c'est euh, voilà, typiquement un document un petit peu, un petit peu compliqué, et ben, on s'aperçoit donc là c'est tous les éléments que je vais vouloir euh, récupérer, là j'ai fait un apprentissage, alors je, je vous passe l'apprentissage euh, avec juste une dizaine de documents ce qui est vraiment pas grand chose et euh, pour une dizaine de documents ben, je suis juste allé chercher ces champs, ces champs là puis j'ai euh, euh, highlighté les zones que je voulais euh, récupérer ça m'a pris une petite demi-heure à peine euh, voilà, et, et ça m'a permis de faire un apprentissage. Euh, maintenant, si je veux effectivement euh, faire un test de cet apprentissage, euh, eh ben, je vais prendre un document euh, de ce test. Voilà, là, alors le, le code n'est pas compilé, donc l'analyse prend un, petit peu de, un tout petit peu de temps. Euh, mais euh, je suis vraiment et dans, dans des choses que, que vont illustrer mes collègues dans les jours à venir hein, sur sur sur des choses qu'on peut faire sans faire une seule ligne de code. Euh, là, je vais pouvoir euh, effectivement, je vais récupérer le nom de la de la société, je vais récupérer euh, le numéro fiscal avec j'ai le taux de fiabilité hein, de, de de ma reconnaissance d'image. Donc là, je fais vraiment appel à euh, une à des outils. Hein, d'intelligence artificielle, sur de la reconnaissance d'images et puis sur les choses qui sont plus compliquées, ben là on voit bien l'adresse, j'arrive à la récupérer exactement comme il faut euh, sans avoir le problème du tableau et si vous aviez eu à coder ça euh, en Python avec du Tesseract, eh ben, vous auriez été obligé de faire une reconnaissance du tableau, de de ensuite sur cette partie adresse, euh, eh ben, de faire une compilation de l'ensemble des champs. Euh, là, je récupère directement euh, tout ce qu'il me faut d'un seul coup euh, et puis, pour les champs sur lesquels j'avais envie d'avoir des informations qui étaient la taxe d'intercommunalité, la taxe de commune, je l'ai bien. Il n'y a rien dans la taxe d'intercommunalité. Il n'y a aucun élément. Euh, il y a des, bon, sur la taxe d'ordure, je ne récupère que ce que je veux. Euh, voilà. Donc, on, on voit vraiment, là, c'était juste euh, l'illustration de la facilité euh, à euh, mettre en place des, euh, des, des apprentissages euh, avec euh, avec ce type d'API. Euh, euh, et euh, je vais me remettre en plein écran. Euh, donc, c'était juste une, une rapide euh, démonstration. Alors maintenant, euh, on se dit euh, tout ça, c'est beau, mais, euh, mais, mais ça coûte combien quoi et, et, et la vraie question, effectivement, ça va être de ne, de ne pas oublier euh, la calculatrice et quelle, quelle, quelle stratégie hein pour choisir mes API, euh, bah, je vais me poser une question de cadrage, de sélection. Euh, ah, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, et, euh, et de volume. Attendez. Euh, c'est... Euh, le euh, et, et, et pour tout ça, Voilà, euh, je vais je vais être amené effectivement à, à, à choisir euh, mon, euh, mon fournisseur, euh, à choisir, et donc je vais avoir besoin de me poser quelques questions euh, pour cadrer quel est le volume, quelle est la fréquence, quelle est la plage horaire, quel, quels sont les utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs. Alors, on a euh, sur ces, ces éléments-là, effectivement, un certain nombre de, de, de checklists pour vous permettre de, de sélectionner euh, les meilleurs API. Ensuite, euh, on va se poser la question, effectivement, de la, de la pérennité du fournisseur, de la facilité de mise en œuvre, de la fiabilité de la solution par rapport aux besoins, parce que quelquefois, on peut avoir besoin de quelque chose de très simple euh, et, euh, et donc très peu coûteux. Euh, mais c'est pas la même chose si on a besoin de haute disponibilité sur des grosses volumes, des grosses volumétries. Et puis on va se poser euh, effectivement euh, des questions de coûts d'exploitation, de coûts de setup, de, de et, et donc de passer à une phase de comparaison, comparaison de qualité des fournisseurs, comparaison de, de coûts d'exploitation. Alors sur cette sélection, juste euh, effectivement toutes les API et tous les fournisseurs euh, ne se valent pas. On, peut, dire, on va avoir des fournisseurs euh, que j'appellerais niveau 1, où, euh, où on va pouvoir appeler un service, mais euh, il va falloir vraiment le monter de bout en bout. Les stratégies de sécurité ne euh, sont pas forcément euh, en, en place, etc. Euh, on peut avoir du niveau 2, qui sont euh, des API qui sont prêtes euh, à l'usage, c'est-à-dire toute la, la stratégie de sécurité est prête, on va pouvoir, et puis on, on a même la capacité à, à la compiler euh, pour la pour la mettre euh, on-premise. Et enfin, euh, j'irais dire, on peut avoir des niveaux euh, des niveaux encore plus, euh, qui est le niveau 3, c'est-à-dire une capacité euh, une API qui est complètement prête à l'usage, une capacité à, à être compilée pour être mis, pour pour être utilisée on-premise, et puis euh, des services euh, de continuité en cas de difficulté. C'est par exemple euh, ce dont je parlais avec euh, et que j'évoquais avec WIRC ou euh, si on n'a pas un, un taux de reconnaissance ou un taux d'utilisation qui est de, de 100% ou alors avec le, le taux de confiance qu'on qu va se fixer, eh ben on va pouvoir avoir un basculement directement euh, sur, euh, sur des services euh, sur des services manuels en temps réel et donc euh, s'assurer qu'on est vraiment sur... Euh, du 100% de service, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Euh, maintenant, pour, une fois qu'on a effectivement sélectionné, eh bien, il s'agit de comparer, de comparer financièrement euh, les différents éléments. Euh, Qu'est-ce que. Et donc là, on, on va se poser la question de, du nombre d'appels à l'API, de la durée des appels quand il s'agit de voix, de vidéos. Mais, euh, mais, de, mais aussi des volumes, euh, si c'est des documents en termes de, ou des images, en termes de, de, de kilo-octets, méga-octets. Euh, on va aussi se poser la question de la temporalité, de combien de temps je vais avoir besoin de celle-là. Est-ce que c'est un service que je choisis de façon euh, définitive ou est-ce que c'est juste euh, une, euh, une stratégie pour quelques, quelques, quelques mois ou, euh, ou quelques années euh, ça va être important dans la dans les modalités de facturation. Et, et nous, aujourd'hui, on est plutôt à re... le, le, le monde bouge tellement vite euh, sur, ces, euh, sur ce domaine qu'on euh, est plutôt à recommander à, à contractualiser sur des durées euh, relativement courtes pour pouvoir basculer euh, facilement euh, sur, sur d'autres services ou sur d'autres API dans le temps puisque euh, elles s'améliorent vraiment à, à vue d'œil. Euh, on va avoir tous les éléments effectivement. Euh, de, de build sur le paramétrage de, de l'API, sur la partie euh, sécurité euh, et, et notamment euh, des données. Il va falloir aussi euh, dimensionner et se poser la question dans cette phase de build de, du dimensionnement euh, des réseaux et de euh, parce que si on si on on a effectivement une euh, un, un appel important avec des volumétries importantes, bah, est-ce que est-ce que le service en face est capable de, de répondre à la question? Et puis, euh, et puis la, la, les derniers éléments qui vont être sur la partie run exploitation euh, en termes de, de support au métier, de support SI, de coûts de licence. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire Et puis on a, il faut pas non plus oublier euh, éventuellement des petits coûts d'infrastructure parce que même si c'est des API, il va quand même falloir qu'on pour préparer tout ça, euh, qu'on ait euh, des serveurs pour euh, pour faire un développement, pour faire du, de l'exploitation, pour faire de la, la, la fabrication, pour faire du, du, du run. Euh, il va aussi valoir se poser la question des données d'apprentissage, où est-ce qu'on les met, comment est-ce qu'on les garde, et puis comment est-ce qu'on va historiser nos modèles d'apprentissage pour être sûr que toutes les connaissances qu'on construit, eh ben, euh, on les, euh, on les laisse pas dans la nature, on les laisse pas uniquement à disposition du, euh, du fournisseur et, et le jour où on a envie de changer de service, et ben on se retrouve un petit peu euh, mal parce qu'on n'a pas bien mis euh, nos données de côté, et, euh, et, et, et on voudrait pouvoir euh, basculer sur un autre euh, service ou sur une autre euh, sur un autre éditeur. Donc euh, donc c'est aussi important de voir comment, de se poser la question de comment sont historisées et comment est-ce qu'on garde des données d'apprentissage, comment elles sont capitalisées dans le temps, mais aussi comment est-ce qu'on peut historiser euh, les modèles et euh, et leur évolution dans le temps, puisqu'on est sur euh, de, de l'intelligence artificielle et donc euh, des logiciels euh, et des solutions qui, euh, qui apprennent. Voilà. Quelques éléments clés. Alors, juste euh, avant de... Comme, par rapport à ces éléments-là, et on, on voulait juste vous l'illustrer, euh, on a, nous, de notre côté, hein, construit euh, des... Euh, et je, je vous en donne euh, juste une petite illustration, hein, des calculatrices sur un projet d'API qui nous permettent de... Euh, de, de, de valoriser tous ces éléments, que ce soit ces éléments de pilotage, des éléments de build, donc de développement, de run, des API, les éléments de, de licence, et puis pour faire ça dans le temps et pour pouvoir simuler éventuellement sur un même service plusieurs API ou le basculement de l'une vers l'autre. Donc juste pour, pour vous illustrer ces éléments-là côté des équipes de, de conseils chez Talent, et ben si vous aviez besoin de de ces services, euh, on, on saurait vous aider et vous accompagner euh, sur euh, sur ce type de, de mise en œuvre. Euh, voilà, j'ai terminé pour cette partie de la présentation. Alors, juste avant qu'on qu vous présente la prochaine session, est-ce que vous avez des questions éventuellement euh, Et, hop, et je n'arrive plus à avoir accès au. Euh, euh, Donc, si vous me posez des questions, là je ne les vois pas. Euh, on va essayer de rebasculer dans l'interface stream. Euh, euh, Olivia, s'il y a des questions, est-ce qu'éventuellement tu peux me, tu peux me les lire parce que je les vois pas et je ne sais pas pourquoi mon écran a disparu. Alors euh, pas de questions, merci. donc euh, on vous laisse, euh, on vous laisse quelques minutes, sinon le temps de, petit peu terminer euh, sur les prochaines présentations. Pour l'instant, il n'y a aucune question. Ok. Très bien. Ben, en tout cas, euh, merci à tous et à toutes. Et juste euh, la prochaine donc, euh, euh, présentation, bah, je me mets dedans, euh, c'est demain. Et demain, ce sera effectivement autour de, euh, du low-code euh, et, et de voir comment cette approche effectivement peut être euh, quelque chose de complètement complémentaire avec euh, la Smart Automation, mais c'est un petit peu... Euh, vous en avez eu un petit peu d'illustration avec la façon dont on pouvait quasiment sans aucun code intégrer euh, des API dans des euh, dans des choix donc, euh, de, dans, des, dans des processus d'automatisation ben le, le, je pense que euh, c'est à peu près arrivé au temps qu'on s'était donné euh, merci à tous pour, euh, et à toutes pour votre présence et puis bah ben, euh, au plaisir de, de partager avec vous et, euh, et de travailler avec vous sur, euh, sur des projets d'automatisation euh, avec, euh, avec de l'IA et, euh, et, et pour toutes ces, euh, ces, ces, ces formidables avancées euh, techno qui nous permettent aujourd'hui de, de mieux travailler en entreprise et surtout de permettre à, à nos clients de, de rendre de meilleurs services euh, à l'ensemble de, euh, de leurs clients ou de leurs équipes. Voilà, voilà. Bonne, bonne journée à tous et puis euh, à bientôt. Merci. Au revoir.